Wesh wesh les amis Alors dans cette vidéo on va parler de l'Union Européenne et de Monsanto. Vous avez sûrement entendu parler du Roundup, c'est le produit phare de Monsanto, c'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde et son principe actif, la molécule, c'est le glyphosate. Le glyphosate, ça a été classé comme cancérigène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé en 2015. Et la même année, vers un peu après, à fin 2015, il y a l'Union Européenne, via son Agence Européenne de Sûreté des Aliments, qui a produit son propre rapport sur le glyphosate. Et ce rapport, il concluait que le glyphosate n'était pas pas cancérigène alors ça pourrait être euh, pas si important mais là à trois semaines d'un moment où l'union européenne doit décider si on peut encore commercialiser le glyphosate pour 10 ans donc c'est vraiment maintenant que ça se joue il a la stampa en italie le guardian en angleterre et rmc chez nous qui révèle un truc de ouf il révèle que le rapport de l'agence européenne des aliments sur le glyphosate bah, il a copié collé les analyses de monsanto elle-même il y a plus de 100 pages de ce rapport qui sont pompés directement de monsanto celui qui vend le principe Actifs. Donc évidemment ça jette le doute sur l'agence européenne de sûreté des aliments et sur la décision bah, de l'Europe qui va protéger notre santé d'un cancérigène ou pas. On a vu ça, nous on s'est penché dessus et ce qu'on a découvert c'est pire, c'est ouf. L'agence européenne de sécurité des aliments, l'évaluation qu'elle a faite du glyphosate, c'est une blague. On est allé au fouiller et vous verrez c'est un vidéo gag de l'évaluation scientifique. C'est ni indépendant, ni scientifique alors que c'est comme ça que l'agence européenne de sûreté des aliments elle se présente donc vous verrez l'union européenne joue avec notre santé et invite comme ça à la table les lobbies. Alors, pour bien comprendre ce qu'est une étude vidéo-gag, regardons ce qu'est une évaluation scientifique rondement menée. Là, il s'agit de regarder ce qu'a fait l'OMS en 2015. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'il faut faire quand on évalue la science, c'est on nomme des experts scientifiques reconnus, dont le nom est public et ils ont nommé que des universitaires. Ces experts scientifiques reconnus et visibles, qu'est-ce qu'ils font Ils évaluent la littérature scientifique publiée. Donc, c'est-à-dire des études scientifiques où on voit les méthodos, on voit les données et on peut les analyser entièrement. Euh, L'OMS a étudié plus de mille études. Et ces études, ils les comparent en critiquant leur méthodologie et les conflits d'intérêts. Parce qu'il y a certaines des études publiées dans des comités de lecture qui peuvent avoir été payées par l'industrie. Donc, une fois qu'ils ont bien comparé toutes ces études, leurs méthodes et les conflits d'intérêts, ils rendent un avis indépendant et public. Maintenant, regardons nos champions, l'autorité européenne de sûreté des aliments. Alors eux, comment ils font Bah déjà, regardons les experts qui va évaluer la science. Bah déjà, c'est pas des scientifiques reconnus, c'est des experts maison. Et il y en a beaucoup on ne connaît pas l'identité. Et pour le cas de glyphosate, on ne sait pas qui a rendu cette évaluation, mais il y a une ONG qui s'appelle CEO qui a fait une étude sur qui composait en moyenne cette autorité de sécurité des aliments, Et ils ont trouvé qu'il y avait près d'un mec sur deux, un expert sur deux, qui était en conflit d'intérêt direct ou indirect avec l'industrie qui doit réguler. Ensuite, qu'est-ce qu'ils évaluent Alors, on a vu, grâce aux révélations de la stampa Guardian, tout ça, qu'ils évaluent la science, mais sans le faire vraiment, puisqu'ils n'avaient pas trop le temps, ils ont copié collé ce que dit le lobby de la chimie et Monsanto de, le, de la littérature scientifique. Donc, euh, leur évaluation, on sait pas trop sur quoi elle se base, si c'est pour faire du copier-coller. Donc, il n'y a aucune objectivité et indépendance dans l'évaluation de la science. Mais il y a pire euh, Au moment où ils sortent leur étude, euh, c'est en fin 2015, et ils disent « Non, le glyphosate n'est pas cancérigène. » Tout le monde leur pose la question. « Mais comment ça se fait que l'OMS, elle, a dit que c'était cancérigène ?» Alors, eux, ils disent bah, « Alors, la grosse différence entre notre étude à nous et celle de l'OMS, c'est que nous, on s'appuie aussi sur des données confidentielle des industriels. C'est quoi ça Des données des industriels déjà, euh, a, euh, évidemment que Monsanto, Bayer, ils ont un intérêt énorme vu que c'est des mecs qui vendent le glyphosate, à ce que le glyphosate soit pas cancérigène. Donc déjà ça devrait être suspect de prendre leurs données, mais il y a pire, c'est des données confidentielles. Alors ça, dites merci au secret des affaires, <rire> le secret des affaires c'est génial, il y a Monsanto qui peut donner plein de données à une autorité européenne de régulation, un truc qui est censé nous protéger, et ces données on peut pas les connaître, ça ressemble à rien, à tout ce que vous voulez sauf à de la science. Alors vous pouvez vous dire, mais ces données confidentielles, peut-être qu'elles font la grosse différence, peut-être que Monsanto, en fait, il a très bien analysé le truc et il est sûr que ça cause pas de cancer. Mais même pas Parce que quand il euh, y a des ONG, là, toujours CEO et, le, et les Verts européens qui ont dit, mais attendez, c'est pas possible que vous rendiez un avis euh, sur, euh, sur la base de données d'industriels qu'on peut même pas contrôler. Donc ils ont mis la pression, mis la pression, et au bout d'un moment, le secret des affaires a été levé et euh, les données ont été rendues publiques, les données qu'ont fournies les industriels. Et là, CEO et les Verts, ils les ont fait étudier par des scientifiques indépendants. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les scientifiques indépendants Mais c'est que même dans ces données internes aux industriels, on pouvait voir le lien entre le glyphosate et le cancer. Donc c'est des tocards, l'Autorité Européenne d'évaluation des aliments et de sûreté. Mais on se demande pourquoi on les paye ces gens-là, autant euh, laisser à Monsanto directement rédiger ce qui est bon pour nous, et comme ça c'est réglé. Non, euh, plus sérieusement, l'Autorité la, la, Européenne, elle décide de ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour la santé de 500 millions d'Européens. C'est énorme donc pour gérer la vie d'autant de personnes, faut mettre la thune nécessaire pour se payer des experts indépendants, des mecs qui bossent pas pour l'industrie chimique et qui aient le temps, les moyens, parce qu'ils ont bossé dessus et qui connaissent bien le sujet, de lire la science en s'en foutant de ce que leur donne X ou Y industriel qui a un intérêt énorme dans l'affaire. C'est quand même le moins qu'on puisse faire. Donc voilà, faites tourner cette vidéo parce que je pense que on est loin, loin, loin d'être au courant d'à quel point ils sont incompétents là-haut à l'autorité européenne de sûreté des aliments. Et c'est cool là, c'est eux qui décident de ce qu'on bouffe et de comment on nous empoisonne donc c'est méga important, faites tourner le message parce que là, l'Europe qui protège, elle protège plus mon Monsanto que notre gueule bon, à tout vite les copains, ciao Là c'est une nouvelle saison qui commence, on a plein plein plein de projets en tête après ces présidentielles de dingue On vous en dit plus très bientôt et si vous voulez soutenir euh, ces nouveaux projets et puis nos petites vidéos d'information indépendantes et un peu caustiques N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, euh, tout est possible, donnez ce que vous voulez mais nous on a besoin de vous pour vivre Et euh, bah, on vous fait plein de bisous, plein de câlins, on se revoit tout vite pour vous donner des infos et continuer à décrypter ces merdes Tchuss